N'imaginez sans doute pas que 25 ans après, il serait à la tête d'une équipe de 20 personnes, jeunes et dynamiques, récoltant et transformant des algues alimentaires, issues notamment des côtes bretonnes. marie s'adresse à tout le monde. à Ceux qui aiment la mer trouveront logique de consommer de l'algue. C'est beau comme élément, c'est transparent, ça bouge, on a tout plein de textures, tout plein de couleurs. Et... C'est du plaisir tous les jours. Voilà, on vient, on arrive, ça sent bon, on est dans la bonne humeur. Il y a un cadre magnifique. Et, euh, et puis on travaille un produit qui est qui est un produit qui est noble. Quoi. Lavé, déshydraté, salé ou lacto-fermenté, il transforme et vendent quelques 400 tonnes d'algues fraîches. Un tiers récolté et vendu, un tiers en produits élaborés et un tiers en produits secs naturels pour 3 millions de chiffres d'affaires. C'est une proposition marine et végétale donc euh, c'est vrai que c'est intéressant. Euh, mais on ne peut pas parler d'une algue, on peut parler des algues. Comme, il y a vraiment des variétés. On a des algues vertes, des algues rouges, des algues brunes, des algues bleues. Et chacune a des particularités. Quand on consomme une algue rouge, euh, on est plus dans l'esprit peut-être de la betterave, C'est-à-dire c'est très riche en bêta-carotène. Euh, on va avoir un, un équilibre en fer qui est intéressant, un équilibre en magnésium. En fait, l'intérêt des algues, c'est surtout les oligo-éléments et les minéraux. C'est vraiment, en en mettant un tout petit peu tous les jours, mais vraiment quelques grammes tous les jours dans l'alimentation, ça sert de catalyseur et on assimile mieux tout le reste de notre alimentation. Elles ont toutes un goût particulier, un goût différent, donc il faut goûter pour, pour savoir. Après, on est, on est toujours surpris. Quand on goûte pour la première fois, on est toujours surpris. Et en général, ceux qui goûtent, y reviennent. L'inspiration, c'est euh, bah, déjà aussi le cadre, c'est euh, le goût, c'est le produit, c'est euh, aussi revoir un peu les recettes qui ont été faites euh, il y a X années, parce que marie noé ça fait plus de 25 ans qu'ils euh, qui sont là. Donc il y a aussi l'optimisation des recettes, revoir les recettes. Et mine de rien, l'algue est, est en plein développement. Les gens commencent à vraiment bien la connaître et ont envie de, de découvrir cette matière. De l'entrée jusqu'au dessert, on mange des algues euh, sur le, avec les tapas, en, en salade d'entrée. Euh, sur les desserts Marinoé, il y a des algues dans tous nos produits et euh, on fait de l'entrée au dessert. Mon rôle aussi chez Marinoé, c'est de, de montrer aux consommateurs que c'est simple de consommer de l'algue, ce n'est pas quelque chose de com compliqué, on ne doit pas passer des heures en cuisine, on peut faire des recettes très très simples avec euh, ce goût très particulier, cette texture euh, sympa qu'a l'algue en fait. Fier de ses produits, Marinoé croit à l'universalité des algues, véritable trésor humain et à une possible démarche extensive en milieu marin avec des forêts sous-marines sur nos côtes de Cornouailles ou de Bretagne, compatibles avec les activités traditionnelles du territoire, de pêche, de nautisme ou de tourisme, respectueuses d'un environnement riche et profitable. Je rêve de, de forêts marines, de gens qui vivent en harmonie avec les mammifères marins, et d'une vraie compréhension entre, entre nous tous. Ouais. Quand on est au bout du phare ici, si on se retourne, on peut se dire qu'on est juste au début, euh, d'un monde, on se projette vers les terres. Et c'est vraiment ça l'idée en fait, c'est on prend dans la mer, on se retourne et on projette. L'appel de la mer et des océans est au cœur de ce qui font en effet l'ADN de Marie Noé, l'arche de tous les rêves maritimes en Cornouaille. À la pointe de la Bretagne, la Cornouaille, ces marques qui font la Cornouaille.